Bonjour à tous, on est parti faire un tour de plaine. Alors, je vais vous amener faire un petit tour de plaine dans mes champs. Là derrière moi, on a de l'orge. De l'orge, là c'est de la mémanteau, devant moi, enfin derrière moi plutôt. Et à côté, il y a de la California un petit peu plus loin. Vous voyez, elle est légèrement plus haute. Je vais vous passer en, en vue champ pour voir ça. comment aller là mes manteaux en fait c'est une orge fourragère on a effectué le traitement euh, il y a deux jours c'était un traitement fongicide contre euh, une maladie euh, très importante c'est l'elmatosporiose je vous conseille d'aller voir la euh, dernière vidéo euh, sur les fongicides j'ai fait une fiche technique euh, qui parle euh, des différents stades de, de traitement et une, des deux maladies parce que il y a la Californie un peu plus bas qui avait de la rouille vous voyez, ça a plu dernièrement. J'espère que là, c'est un petit symptôme de verse. Donc, on va en profiter pour voir le feuillage en bas. Vous voyez, tout en bas là. C'était de l'elmastosporiosis. Elle a été arrêtée par le fongicide qu'on a fait il y a deux jours. Ce que je voulais vous montrer, c'est très important. Pour faire euh, l'application du traitement à stade optimum, il faut absolument que les les ne soient pas sortis. Vous voyez, il commence juste à sortir. C'est en fait ce qui se passe, c'est que la feuille quand l'épi va être sorti elle sera plus joignable par par le traitement et c'est comme si on, on faisait un traitement pour rien déjà que ça vaut ce que j'ai fait c'est du rubis ça vaut 35 euros de l'hectare voyez là elles sont un peu moins belles, parce c'est il y a, y a eu un peu d'eau dans, dans le fond là bas alors vous voyez peut-être pas bien à la caméra mais moi je le vois la mémento est légèrement plus en avance de stade on va avancer un peu dedans et là c'est la california moi je fais pas d'étincelle c'est des orges fourragères l'an dernier euh, j'avais que de la california on a fait 70 quintaux. C'était très honorable. Je vais pour vous montrer un champ d'étincelles d'un voisin, mais l'étincelle elle est déjà en épiaison. Vous voyez, au fond là-bas, c'est tout en mémento Celle que je garderai parce que la California, là que vous voyez en premier plan, je vais l'arrêter. Parce que au niveau ruinen. Je sais pas si je vais arriver à vous en trouver de la ruine naine. Euh, ça c'était quoi Ah bah ben, si vous voyez peut-être pas trop bien. Mais les... il y avait des petits points orange. C'était de la ruine naine et il y avait un peu d'elmatosporios dessus. Alors euh, on va se déporter, téléporter dans un autre champ. Alors, je vais vous montrer comment est le maïs. On l'a semé il y a 8 jours. En fait, ici derrière moi, c'est du limon, il y a un peu d'argile. On devrait le voir sortir au bout de dix jours. C'est actuellement là, il fait froid ce matin, il fait 7 degrés, on est le 1er mai. Mais bon, il devrait pas tarder à net dans les plus gros marais, il va mettre un peu plus longtemps à net. Je voulais vous montrer aussi derrière moi là, vous voyez un petit jalon orange. En fait, c'est une bande en herbe qu'on a implanté ce printemps là. Parce que je vais vous expliquer. Vous l'avez peut-être vu sur la, la vidéo tutoriel Déclaration PAC. C'est cette parcelle là. Et on a eu des reclassements de fossés. Ce c'est un fossé en fait. Et il a été classé en cours d'eau. Alors on a été obligé de faire un petit enfin une petite bande tampon. Et pour ça on l'a semé à la main. ce c'était embêtant, on n'avait pas eu le temps de le semer avant avec le temps. On a pris une vieille herse plate de. Et on a passé l'air rotative sans sans faire toucher les dents, juste le rouleau pour, pour qu'elle soit bien implantée. Et là avec les 16 mm ça devrait être réussi ça va être bien aussi pour le maïs alors je vous amène au sol pour voir le maïs comment il est alors je vous ai déterré euh, un peu le maïs vous voyez là il va bientôt sortir on est huitième jour qu'il est en terre là il va bientôt être au stade pointant vous voyez ça se voit pas trop à la caméra mais la graine elle est à 3 cm de profondeur bon je vais les remettre en terre parce que là actuellement on a des petits problèmes sur cette parcelle là bas au fond vous voyez là bas et en fait ils se mettent sur les sur les arbres et sur les fils de la ligne lgv c'est c'est un peu chiant parce que c'est les corbeaux. On dirait qu'ils ont des GPS et ils déterrent la graine. Mais bon, ici, là, vous voyez, ils ont pas touché. C'est en fait ce qu'ils font. A, on voit, les, on peut les détecter si on les voit jamais dans le champ. Ils font un creux juste pour enlever le germe pour avoir de l'eau. Et ça, c'est embêtant. Nous voici rendus dans le champ de blé Absalon. Je vais pas vous montrer les autres variétés de blé temps je vous ferai voir en commentaire des petites photos de du Rubisco, après j'ai du Ascot, du Silverio et du Cesario. Mais là, je voulais vous montrer une variété qui qui m'a tapé dans l'œil, c'est la première année que j'en fais et elle est drôlement drôlement bien par rapport aux autres je vais vous montrer c'est un témoin non traité en plus et les trois feuilles du haut sont saines là vous voyez il a que la f4 on appelle ça la f4 euh, vous pouvez revoir euh, l'explication sur ma dernière vidéo la protection des plantes du que j'ai mis il y a une semaine Voyez là c'est de la septoriose et là le blé il est au stade dernière feuille va falloir faire euh, le traitement alors dans le coup sur cette parcelle derrière moi et eh ben on a fait un témoin non traité de 35 heures ça ça fait partie du témoin non traité je suis plutôt satisfait là euh, sur la voiture je vais vous montrer la la différence par rapport à cette variété, qui est la scott qui est beaucoup plus malade. On a fait un traitement fongicide il y a 15 jours, mais la F3 avait été contaminée. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et sur cette variété Absalon, il a une note de 7,5 en septoriose. Ça veut dire qu'il est résistant. Et moi, je trouve que cette note est vraiment prouvée. Je vous mettrai en description de la vidéo des petits liens sur les fiches variétés et j'essaierai de vous montrer peut-être une présentation au champ quand ça sera en épiaison et je vous montrerai aussi comment comment aller noter sur toutes les maladies alors là vous allez peut-être connaître ce que c'est malheureusement dans les jachères qu'on a à côté et eh ben ça nous a pourri de régras et ces raies gras et eh ben ils sont résistants je voulais vous montrer ça parce que on a des échecs quand même en désherbage et si on nous enlève les solutions d'automne euh, je sais pas comment on va pouvoir produire du blé parce que là l'herbicide de printemps à laisser passer à travers environ un pied au mètre carré, ce qui va faire 500 pieds de régras l'an prochain si je les laisse grainer. On va essayer de, de les ramasser à la main, mais ça va pas être évident. Mais là, comme ça va être de la semence de ferme, j'ai pas envie euh, de polluer tous mes champs à venir. Et cette parcelle, va falloir qu'on nettoie la machine euh, derrière. Je vous conseille d'aller voir sur le site d'Arvalis comment nettoyer votre machine alors je vous reprends tout de suite sur la voiture pour vous montrer une différence de variété aussi rendu à la voiture alors sur votre gauche ici c'est du ascot variété que je trouvais bien et à droite du lg absalon et du coup ça ça appartient au même semencier, c'est LG Semences. Je vous mettrai des petites descriptions et les fiches techniques si ça vous intéresse. Ce lascot, il est un peu moins résistant cette seltoriose. Vous voyez, même si on a fait un traitement fongicide il y a 15 jours, la F3 avait été contaminée. On a attendu de traiter au seuil, mais on s'est fait un peu dépasser. On va peut-être perdre un petit peu de potentiel. Mais il va falloir là, dans cinq jours, faire le traitement T2. C'est pour euh, protéger les trois dernières feuilles. Bon, malheureusement, il y a une partie qui est déjà grillée. De la troisième, de la F3, comme on appelle ça. Et là, il est au stade gonflement. Il va falloir que je fasse l'application rapidement d'un autre fongicide. Et là, salon lui, n'a pas eu de fongicide j'ai fait volontairement un témoin de 35 heures pour voir sa résistance Il noté noté 7,5 en septoriose et vous voyez lui c'est juste la f4 qui a des traces de de et pour l'instant à première vue c'est pas contaminé sur sur les trois dernières feuilles se faut garder bien les trois dernières feuilles et du coup moralité bah, sans vouloir le faire exprès. Au pied, là, à la base, c'est du pied inverse. Euh, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Alex Agriculture Vienne, où il parle euh, de cette maladie, où il a fait un traitement. Là, du coup, nous, on n'avait pas fait un traitement spécifique. Il va falloir choisir un diagnostic pour voir si... S'il y a beaucoup de pieds comme ça ou si c'est juste un ou deux pieds, je n'ai pas traité cette maladie. J'espère que c'est normalement. Cette maladie, elle fait comme ça. Elle nécrose euh, la, le, le bas de la plante et ça verse. Vous voyez des champs euh, quand ils tombent. C'est à cause de ce pied inverse ou alors une verse physiologique. Ça, je pourrais vous mettre euh, des fiches techniques encore euh, en description. Et je vous ferai une vidéo présentation d'Absalon euh, quand il sera en épiaison ce c'est vraiment une bonne variété ça nous aura économisé euh, 25 euros si on a mis euh, un, un traitement de, de 25 euros sur euh, sur ce blé tendre à Scott. et là l'absalon on avait juste fait les tours mais il n'y a pas beaucoup de différence avec l'autre alors, dans le coup, je suis content de mon essai. Je pense garder cette variété Absalon. Alors, vous allez me dire, c'est carnaval, mais non, je suis dans les tournesols. Là, en fait, on met des effaroucheurs pour les palombes. On est vraiment embêté cette année. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment il est ce petit tournesol. Il y a 2 hectares, on va être obligé de les ressemer malheureusement. On était en train de semer le maïs et on ne pouvait pas mettre des effarrocheurs partout. Sur 18 hectares, on en avait mis 14 hectares euh, le mercredi dernier. là, Parce que le tournesol, il a mis 7 jours à net. Et il y a quand même pas mal de palombes cette année. C'est assez embêtant parce que les palombes, on n'a pas trop de solutions contre ça. Pour, euh, à l'avenir, euh, revoir un peu avec les chasseurs comment on fait, ce sinon la culture de tournesol est en péril. Alors, je vais vous passer en vue champ pour voir un petit peu ces petites bêtes. Voyez un petit peu comment ils sont là. C'est un exemple typique euh, des palombes à manger les feuilles sur les côtés. Mais je sais pas ah, si je vais réussir à vous en trouver un là. Il est totalement foutu alors on sectionnait à la base des côtiers dents normalement il doit y avoir ces deux côtiers pour le tournesol et là vous voyez les deux petites feuilles qui arrivent alors quand on dit qu'il n'y a plus d'oiseaux dans dans les campagnes c'est un petit peu une bêtise je voulais vous montrer un petit peu là cette parcelle a fait 10 hectares et demi ça va très bien Là, vous voyez les deux feuilles sont en train de sortir sur les deux côtiers dont on les compte pas en stade de feuilles et là du coup c'est euh, tout en lg 5300 à chauver, parce que cette année j'avais pas de de problématique chardon euh, j'avais juste euh, un petit peu de régras en bordure on va aller voir un peu ça vous voyez là dans l'ensemble, ils sont réussis Ça, on a semé à 75 000 et là, on est euh, 10, 12 jours plus tard, 12 jours après le semi. Vous voyez là, il n'y a pas trop de dégâts. On voit quand même que au début, quand ils ont né, il y a eu du monde. On dirait qu'ils ont des GPS. Dès que ça sort, c'est impressionnant. Mercredi. Ils sont sortis jeudi à ah, ils ont fait un carnage euh, monstre euh, sur deux hectares et... mais ce que je peux pas expliquer c'est dans cette terre rouge il n'y a pas de problème mais plus haut là bas dans le fond c'est une terre grise bon c'est vrai que c'est de l'argile là bas peut-être un peu plus froid cela encore ce matin ça fait 7 degrés on a eu en plus un temps euh, idéal pour les, les palombes, à son en nidification ce que je ferai c'est que je vais faire une déclaration de, de dégâts d'oiseaux là-bas il faut que je finisse le diagnostic et je l'enverrai euh, sur terinovia Ce terinovia tous les ans ils font, euh, ils font une, euh, une enquête sur les oiseaux. L'an dernier je l'avais fait, il n'y avait pas grand monde, mais il y a deux ans ça avait été très utile parce qu'il y avait pas mal d'oiseaux et ça avait été utile pour Terinovia pour mettre des plans d'action. Alors là, vous voyez, on n'a pas voulu faire drone up mais il y a des régras. Bon, un petit coup de, de stratos à quatre feuilles du, du tournesol juste sur la chinte enfin le bord de parcelle comme on appelle ça, et ça sera réglé. Parce que bon euh, dans l'ensemble le désherbage de prélevé a bien marché cela près on aura peut-être euh, la solution du binage mais sur le rang on peut pas on peut pas biner euh, sur le rang c'est impossible alors moi je vais vous amener maintenant dans le champ de colza pour finir ce petit tour de plaine Voici rendu au colza, dans le coup, c'est sa quatrième semaine là de floraison. Bon, il est pas si joli que d'habitude. L'an dernier, euh, c'était vraiment quatre semaines entières de floraison, mais bon, là il y a eu un peu de d'insectes à l'automne. Il euh, y a eu le surplus d'eau. On verra bien ce que ça donne, mais je trouve que ça a bien branché. Alors, j'essaierai de vous mettre euh, en bonus euh, juste après. Euh, la Récupération de ma cuvette parce que ça a été assez sportif. Je l'avais mis en vidéo et j'ai trouvé ça marrant. Je me suis marré quand j'ai regardé la vidéo, alors j'ai dit pourquoi pas vous montrer la vidéo où j'ai galéré parce que fallait mettre les bottes et le ciré et je savais même plus où je l'avais mis. D'où l'importance de mettre un jalon. Ce colza il fait 1 mètre 50. D'habitude, il fait 1 mètre 80. Alors, je vais vous passer en vue champ pour vous montrer un peu comment il est. Voici ce que ça donne. Là, je vais vous montrer. Vous voyez bien. Il y a. Vous voyez, ça, ça a été piqué par un charançon, des silic, et après, la cécidomie a fait éclater, comme je viens de faire manuellement. Après, à côté, il y a, il y a des belles silic. Hein, à sont son magnifiques voyez là il est en train de entamer sa défloraison et on devrait moissonner ça euh, fin juin ou début juillet ça dépendra du temps et dans l'ensemble euh, ça ça a bien ça a bien branché hein. si vous avez souvenir ou si vous vous en souvenez plus je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo euh, j'avais fait sur le colza et voyez, ils ont bien changé. Il ah, y avait aussi un truc que je vous avais montré en vidéo dans le colza, le nice dioïque. Voilà comment il est en fleurs. Bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste en bordure, comme je vous avais dit, mais faudra être vigilant euh, sur le blé tendre. Et c'est marrant, regardez en agriculture, on a quand même la biodiversité des petites jacinthes sauvages en bordure de parcelles. Là j'ai pas.. Non j'ai pas vu de pucerons euh, cendrés De Ce toute moi, comme j'ai dit, je traite avec mépris. Dès que c'est en fleurs, je traite avec mépris. Ça sert à rien de vouloir détruire euh, juste un rond de pucerons ou un chanson des silic vous voyez que dans l'ensemble les siliques, elles sont belles faut pas déconner quand même des fois il euh, y en a je les comprends pas mon agriculture raisonnée je traite avec des seuils de traitement ah, si là vous voyez ça c'est des champs des pucerons cendrés. et du coup des fois ça peut provoquer des pertes de rendement mais moi je vais le laisser en festin au aux petites coccinelles. Alors moi je vais clôturer ce petit tour de plaine. Je vous remercie, à bientôt. Et je mettrai des petits liens en commentaire pour vous expliquer un petit peu ce que je vous ai raconté dans ce tour de plaine. Bon, on n'a pas été partout parce que sinon le tour de plaine il va faire une heure. Mais je trouve ça sympa de vous montrer un peu comment je procède. Ce, en fait là c'est des parcelles où je viens tout.. Tous les dimanches, faire des observations pour le bulletin de santé végétale du poitou charente Je vous montrerai un jour une vidéo où je vous présenterai comment je procède. Allez, les amis, à bientôt. N'hésitez pas à partager. Cette vidéo sera mise en ligne samedi. A plus tard